Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 17 janvier 2022 pour toutes les semaines qui démarrent ce lundi 17 janvier. C'est l'idée. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel On va regarder, il y, a, il, y a, il y a quelques changements intéressants dans lesquels on va analyser ça tout, ensemble, hein, tout simplement. Et puis à la fin, je vous parlerai de, de, mon, de mon bébé, de mon bébé qui, qui sort dans 10 jours exactement. Voilà, c'est ça, c'est l'astrologie de l'amour. Je, je, je vous réverbe un truc à la fin, il, est, il va être dans les, dans les kiosques, hein, chez les libraires. on peut le pré commander. L'astrologie de l'amour, c'est comment trouver le bon partenaire. Je me suis fait vraiment, vraiment, je me suis fait plaisir sur ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour commencer Il y a l'astre solaire. L'astre solaire qui est, démarre la semaine à 27 degrés du Capricorne. 27 degrés du Capricorne, il est en fin de signe, jusqu'à jeudi, jusqu'à jeudi, il va soigner, soigner mes signes de terre, mais pas que, vous allez voir. Le soleil, principe de lumière, principe de vitalité, principe de confiance en soi, principe de, de lucidité, hein. et encore, pour nous, les signes de terre, dans des configurations qui nous veulent du bien, ce qu'on appelle des heureux, des sextiles, des trigones, des, cho des choses complètement stimulantes, protectrices, jusqu'à jeudi. Donc, mes béliers... Pas vous, mais à partir de jeudi, on y vient. Qui sont les gagnés jusqu'à jeudi Mais euh, Bien évidemment, mes capricornes, mes taureaux, mes vierges, et puis ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes scorpions et mes poissons. Et puis à partir de jeudi, la, ch la donne change. La donne change, pourquoi Parce que euh, le soleil il va rentrer dans ce qu'on appelle un signe d'air. Hein, les signes d'air sont les versos. Et à partir de jeudi, les versos, les gémeaux, mes balances, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes béliers dont je parlais tout à l'heure, puis mes sagittaires, arrivez, vous, pendant une période qui va durer à peu près un mois, dans une dynamique de conscience, de vitalité, une dynamique plus solaire, plus lucide, qui va vous faire un bien fou, hein, on va se sentir plus léger. Voilà au niveau du contexte solaire. Ça, c'est le gros morceau. Et puis, en attendant, en attendant qu'on arrive à ce, à ce passage du Soleil en Capricorne en Verseau, il y a d'autres planètes qui sont autour. Le premier point, c'est lundi soir, dans la nuit de lundi soir à mardi, hein, il y a une, nouvelle, une pleine lune. Une pleine lune, qui, qui, qui, qui on le sait, attention, cette nuit euh, du lundi soir jusqu'à mardi, hein, elle se réalise à 23h50 en temps sidéral, ce qui fait en gros une heure du matin le 18, en fait, c'est une subtilité des, des mécaniques horaires. Il y a dans le ciel une opposition entre le Soleil et la Lune c'est une pleine lune, hein. tous les 28 jours c'est pareil, euh, cette pleine lune, elle se fait dans l'axe capricorne-cancer. Donc, il y a ceux qui bénéficient, je vous ai fait une vidéo dédiée pour la pleine lune, mais j'en reparle encore un petit peu rapidement. Euh, ceux qui euh, sont dans des angles, qui sont plutôt protecteurs, sont ceux qui sont à 60 et à 120 degrés de cet axe, capricorne cancer, à savoir mes vierges, mes scorpions, euh, mes poissons et mes taureaux, l'influence normalement elle a moins d'effet sur vous parce que les angles formés sont bienveillants tout simplement 60-120 degrés ça vous veut que du bien mais il n'empêche que nous sommes tous colorés parce qu'il y a une personne sur quatre qui au moment de la naissance est née ou, avec, ou sous une pleine lune ou une nouvelle lune ou un carré soleil lune ce qui est aussi aigu qu'une pleine lune et eh bien sont sensibilisés tous hein, même si on n'est pas dans l'axe on est sensibilisés parce que un, une personne sur sur quatre va donner prise à cette influence de pleine Lune. Et donc si une personne sur quatre donne prise, par extension, ceux qui sont autour euh, en bénéficient aussi indirectement. <rire> C'est ça l'idée. Donc juste un tout petit peu attention, cette nuit de lundi à mardi, euh, nombreux sont ceux qui sont plus agacés, plus fatigués, plus impatients. Voilà, ça passe très très vite. La Lune, elle fait 13 degrés par jour, donc elle sort euh, de la conjonction de l'aspect très très rapidement. Mardi, et, ouf, on n'en parle plus. Hein, on passe à autre chose. Ça, c'était pour la pleine Lune. Autre aspect à remarquer, euh, ceux qui vont bénéficier, je reviens un peu dessus parce que c'est pas anodin, il y a dans le ciel cette semaine une conjonction entre le Soleil, principe de lumière, de vitalité, de conscience, hein, et une planète s'appelle Pluton, qui est actuellement également comme le Soleil à la fin du Capricorne. Donc, euh, essayons d'en tirer le meilleur, ce qui est le but du jeu, ce qui est le, la façon dont je fonctionne, essayons de voir pour qui cette conjonction euh, Soleil-Pluton est productive. Soleil, principe de mise en lumière de conscience. Pluton, aptitude à aller voir au fond ce qui est caché, ce qui est profond, c'est le dieu des enfers, Hadès, euh, émergent les émotions profondes, les ressentis les plus archaïques. Euh, les, enfin, ceux qui, qui vont bénéficier au mieux pour avoir une sorte de visibilité plus pointue de ceux vers quoi on peut tendre, en toute lucidité, conscience, de façon à bien calibrer comment y arriver, ce qui est l'enjeu, ce qui est l'objectif, ce qu'on peut en tirer de plus positif tout simplement, vont être cinq d'entre nous. Mes capricornes... Hein, dans des phases un peu de nettoyage, mais là ça commence à se clarifier, mes vierges, pas mal pour voir à long terme, mes taureaux, Pareil, hein, mes signes de terre vraiment dans cet axe de prise de conscience là, euh, cette semaine du 17 janvier, mais également mes poissons, 60 degrés, et mes scorpions, 60 degrés. Vous cinq, beaucoup de choses se réorganisent, euh, comme si vous modifiez votre angle de vue pour avoir une approche différente des enjeux en présence, de façon à mieux calibrer ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, de manière à bien vous concentrer sur ce qui fait sens pour vous, et quelque part vous en donner les moyens avec beaucoup plus de lucidité, de détermination. C'est ça l'idée, l'objectif. Mais pas que. Il y a, parce qu'on est tous concernés, il y a tellement de planètes qui bougent et puis elles forment toujours des angles avec nous, et moi je suis parti pris, hein, parti pris de façon très lucide, consciente et énoncée, qui consiste à m'appuyer sur ce qui fonctionne, parce que quand on appuie sur ce qui fonctionne, et bien finalement, euh, on puise des meilleures énergies, plutôt que si on polarise sur ce qui ne fonctionne pas. C'est tout ballot, mais ça marche très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel Mercure, la communication. Mercure, la communication est en verso, toujours en verso, il va y rester un bout de temps, mais il a amorcé ce qu'on appelle une marche rétrograde. Une marche rétrograde, euh, nombreux sont ceux qui disent ouais, « oui, c'est tracassant, on communique moins, moins bien, etc., il y a des ralentissements. » Certes, c'est vrai, c'est pas faux, il hein, faut être lucide. Mais il n'empêche qu'un mouvement rétrograde, c'est pas dramatique du tout, c'est juste des périodes durant lesquelles l'astre n'est pas en sommeil, il est juste en phase de réflexion, en phase de réorganisation. En général, ce sont des périodes durant lesquelles on approfondit ce qu'on a fait spontanément qui peut avoir des marges d'erreur, le mouvement rétrograde est là pour faire le point, pour prendre un petit peu de recul, pour recentrer ce qui réellement fonctionne bien, de, de recalibrer ce qu'on pourrait améliorer. C'est comme ça que j'ai appris à l'appréhender une marche rétrograde. On fait le point, on retravaille ces postulats, on re-raisonne sur comment s'y prendre pour que ça fonctionne mieux, et en général, quelques jours plus tard, quand la planète reprend sa marche directe, on a une meilleure visibilité, un meilleur objectif, une meilleure communication, plus de lucidité et on est plus efficace. Donc toujours voir en deux temps le positif qu'il y a derrière un ralentissement tout à fait momentané. Bref, Mercure le mental est en verso, donc il est bon intellectuellement en verso, moi je l'adore, hein. j'ai des copains qui ont fait philo avec Mercure en verso, on aime bien se poser des questions, comprendre, approfondir, voir au-delà des apparences, c'est pas mal, je l'aime beaucoup. Ce Mercure en verso veut du bien sur le plan intellectuel, communication, on y arrive, on y arrive, on y arrive, à mes versos, à mes gémeaux, à mes balances, à mes sagittaires et à mes béliers. Vous cinq, en ce moment, la com mérite qu'on l'affine pour que les messages passent mieux, plus en profondeur, plus en douceur, plus en dimension, plus en explication, plus en pédagogie. Euh, voilà ce qu'invite à faire Mercure dans ces mouvements là pour vous cinq. Et puis, il y a toujours en parallèle Vénus qui est en Capricorne. Elle est là jusqu'en mars 2022. Vénus, l'amour, le charme, pour qui Pour mes signes de terre. Hein, C'est très très bon en ce moment pour tout ce qui est rapprochement, expression des émotions, besoin de se stabiliser. Pour qui Pour les cinq premiers. Bon au niveau du charme, de la chaleur, de l'affect pour mes capricornes, mes taureaux, mes vierges, mes poissons et mes scorpions. Vous cinq, Vénus, vous veut du bien, vous envoie, vous distille des, des, des mécaniques de charme, de douceur, de savoir faire affectif et puis ça augmente les besoins d'affection, ça augmente les besoins de rapprochement, ça facilite, ça fluidifie les, les échanges humains auxquels moi je suis très attaché parce que c'est ce qui nous rend plus heureux, hein. je ne veux pas être redondant sur le sujet, mais c'est vraiment l'axe central vers lequel on doit polariser notre attention, c'est être bien avec ceux qui nous en au maximum puis nous entourer de ceux qui nous veulent du bien surtout voilà c'est le boulot de vénus donc vous cinq vous êtes les gâtés c'est dit. Et puis il y a Mars. Mars, toujours l'action. L'action, il arrive à 25 degrés du euh, Sagittaire. Pourquoi je dis 25 degrés Parce que, euh, que lorsqu'une une planète évolue dans un signe, elle va démarrer à 0 degré du signe et elle va sortir à 30 degrés du signe pour passer au signe suivant. Donc 25 degrés, ça veut dire que Mars est bientôt à la fin du signe du Sagittaire. Donc dans quelques jours, hein, il passera en Capricorne et j'aurai plein de trucs à vous raconter. Mais on n'y est pas encore. Mars en Sagittaire apporte une énergie dans ce signe de feu formidablement optimisante. Là, c'est le moment de... j'ai une expression que j'adore qui consiste à dire je retrousse les manches et j'y vais. Et Mars, l'action, veut du bien à qui Mars, l'action à mes Sagittaires, vous avez la pêche, ça bouge en ce moment mes Sagittaires. à mes Béliers, donc c'est la planète maîtresse. Vous, l'action, c'est votre truc. Donc ce qu'on met en place en ce moment, ça doit plutôt être constructif. Euh, également à mes Lions, en ce moment, vous, vous vous retroussez les manches. Un bon coup mes Lions, ça avance, ça avance de façon euh, naturelle. Tout, tout se met en place dans des bonnes conditions, ça s'harmonise naturellement bien. Bon, mes signes de feu, être gâté avec Mars. Et puis toujours les rapports de sextile, mes Balances aussi. Dès qu'une planète est sans Sagittaire, elle a 60 degrés, de ma balance, donc dont sont des signes qui sont faits pour s'associer, et avec mes versos, pareil, 60 degrés, donc vous cinq on dépense de l'énergie, Mars vous veut du bien, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai euh, Jupiter 4 degrés poisson, Jupiter, la chance, l'optimisme pour cinq d'entre nous. Pour mes poissons, Jupiter la change chez vous, hein, Voilà, top ici, pour mes scorpions, haut signe d'eau, pour mes cancers, haut signe d'eau, hein, ça vous permet de mieux digérer euh, l'opposition solaire en ce moment, l'opposition de Vénus en ce moment, mes petits cancers. Et puis également, quand une planète est en poisson, elle veut du bien à mes capricornes et à mes taureaux. Là, ce qu'on met en place d'un point de vue organisationnel, positivisme, être dans les clous, trouver des solutions pratiques, bien s'organiser, c'est top. Voilà, c'est dit. Euh, bon, ben, on a fait un peu le tour. Il y a un gros, gros morceau, je terminerai par lui, pour cet horoscope de la semaine. C'est une planète qui s'appelle Uranus. Uranus, planète de la nouveauté, des transformations, euh, des changements parfois un peu radicaux, des, de, des, des évolutions rapides dans la société, de, le, du modernisme, en quelque sorte. Uranus était en marche rétrograde en taureau. C'est un signe où il n'a pas d'affinité naturelle. Il est très puissant en verso, ce qui donne les, les, plus, les meilleurs créatifs. Mais en taureau, il est, il est un, peu, un peu coincé, peu depuis quelques mois. Euh, il était en plus en marche rétrograde, donc en ralentissement, et à partir du mardi 18 à 15h27 en temps sidéral, en gros ça fait 16h30 ici en métropole, donc à partir de mardi, fin de journée, il repart en marche directe. Donc il va réapporter de la créativité à qui il va Réapporter le besoin de, de, de, de, de, de débloquer ce qui coincait pour qui Surtout pour mes taureaux, pour mes capricornes, pour mes vierges, pour mes poissons et pour mes cancers. J'aimerais vous en parler, je vous en parlerai plus longuement d'Uranus parce que c'est une planète importante, essentielle. Elle fait son tour en 84 ans, donc dès qu'elle a un mouvement, marche directe, rétrograde, ça a plus de portée au niveau du, euh, du collectif, en fait. Hein. Ça méritera qu'on y penche. Allez, je termine par mon bébé, par mon, par ma, ma, mon truc. Ça, vous l'avez vu, l'astrologie de l'amour. Bon, c'est parti d'une idée toute simple. C'est euh, la demande qui m'est faite essentiellement, c'est se comprendre sur le plan humain, comprendre les couples, comment faire pour que ça fonctionne, éviter les écueils pour éviter de perdre du temps sur le plan euh, des relations amoureuses en fait tout simplement et je me suis fait un condensé et je me suis fait vraiment plaisir j'ai mis un maximum d'humour et d'anecdotes de ce qu'on me raconte depuis 30 ans de façon à optimiser, euh, lorsqu'on fera des rencontres, lorsqu'on a une relation avec quelqu'un, de façon à comprendre ses besoins, de façon à harmoniser ses besoins. Et il et, et y a plein d'anecdotes, il y a plein de trucs, et j'ai fait tous les signes, et j'ai fait les combinaisons entre les signes, et puis euh, et puis, j'explique comment je fonctionne, pourquoi la Lune, pourquoi Mercure, etc. Il euh, ne faut pas me louper ce truc-là. Voilà. Il n'est pas encore sorti, hein, mais on peut le faire en précommande, et puis il sera euh, dans les librairies à partir du 27 janvier. Voilà, à la FNAC, euh, sur Amazon pour certains, on peut l'avoir comme ça. Euh, C'est mon truc. Voilà, je, vraiment, <rire> je pense que euh, ça, ça a plu à tous ceux qui l'ont vu. Ils débarquent là, euh, on est, on est ravi de ce truc. Voilà, je m'en fais vraiment, vraiment, vraiment, je m'en fais une joie. Merci. Je vous, fais, je vous fais un lien en dessous pour voir ce que ça donne. Un lien à cliquer. Euh, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages euh, et puis pour toutes les énergies qu'on alimente ensemble. Pourquoi Parce que euh, j'ai construit en fait quasiment une philosophie de vie qui repose sur plusieurs points. Le premier point, c'est d'être en harmonie avec nous-mêmes c'est le premier truc, hein. on peut être en harmonie avec les autres, si on n'est pas en harmonie nous-mêmes c'est plus compliqué déjà, donc le but c'est de comprendre comment on fonctionne et d'essayer d'être plus en adéquation possible avec euh, ce qu'on ressent, ce qu'on aime euh, comment on agit, comment on raisonne. tout ça c'est une synergie, c'est une sorte d'orchestre entre nous et nous-mêmes qui est la première base, c'est bien nous connaître et puis ça permet aussi de, de tisser des liens avec ceux avec lesquels on a des affinités de façon à se nourrir dans ce qui nous fait du bien de façon à être plus équilibré, plus harmonieux c'est ça ma philosophie de vie, voilà, tout ça simplement, hein, Voir des gens euh, et nous entourer de personnes avec qui les relations sont bienveillantes et positives, c'est l'axe central de mon raisonnement dans la vie. C'est ce qui nous fait le plus de bien, tout simplement. Bon, on se dit à très vite, on se dit, il euh, y a une pleine lune en parallèle, je vous refais des horoscopes, il euh, y a plein de trucs cette année, plein d'évolutions planétaires qu'il faut qu'on suive ensemble. Euh, mille merci pour votre gentillesse, pour vos gentils messages, pour les, les bonnes énergies qui nous font écho, en fait, c'est ça l'intérêt, qui nous font écho, qui nous font évoluer ensemble. C'est le but. C'est ce qui nous rend heureux. A bientôt. Merci beaucoup.